Magnésium NSP pour tous. Le magnésium peut être une bonne preuve d'une simple vérité. Des substances utiles peuvent être obtenues sous forme de compléments alimentaires. Additifs biologiquement actifs, pratiques, fiables, simples et rentables. Et c'est vraiment très utile en prévention. Combien y a-t-il de magnésium dans le chocolat noir Dans une once, un carré de chocolat, 76 mg. Cela représente 15% des besoins quotidiens. Dans 100 g de chocolat, 228 mg, 54% des besoins quotidiens. Dans 200 calories de chocolat, seulement 65 mg, 18% des besoins quotidiens. Le chocolat est une excellente source de magnésium. Délicieuse. Aide à soulager le stress. Calorique. Nutritif. Contient vraiment des substances qui réduisent le stress. Contient des matières grasses, du sucre et de nombreuses calories. Obtenir du magnésium à partir du chocolat est, bien sûr, agréable. C'est une explication tout à fait suffisante, pourquoi beaucoup de gens aiment le chocolat. S'il vous plaît, ne dites rien à ces gens sur les épinards. Les épinards sont également riches en magnésium. Mais le remplacement n'est clairement pas équivalent. Il y a 80 mg de magnésium dans 100 g d'épinards et 757 mg de magnésium dans 200 calories d'épinards. Soit dit en passant, 200 calories d'épinards représentent presque 1 kg. Il faudrait presque une journée entière pour manger près d'un kilo d'épinards. D'accord, avec le chocolat tout va beaucoup plus vite Ainsi, remplacer le chocolat par des épinards n'est clairement pas équivalent. Le chocolat est une excellente source de magnésium. Il y a des gens qui veulent se débarrasser de la dépendance au chocolat. Il y a des gens qui veulent arrêter leur consommation excessive de sucre et de calories. Pour ce faire, vous devez comprendre la raison de la dépendance au chocolat. Tout est simple. Nous avons juste besoin de magnésium. Le magnésium peut être obtenu sous sa forme pure. Magnésium NSP, sans calories, sans sucre et sans matière grasse. Magnésium NSP, contient du magnésium et des substances très utiles. Quels sont les avantages du magnésium Il doit juste être dans le régime alimentaire. Tous les jours. En quantité suffisante. Il ne s'agit pas de médicaments ou de traitements. Il s'agit de nourriture et de son remplissage avec des substances utiles. Le magnésium augmente la résistance au stress. C'est l'un des moteurs les plus importants du métabolisme. Aide à convertir les aliments en énergie. Maintient une glycémie normale. Participe au contrôle de la tension artérielle. Empêche la formation d'hypertension. Aide à l'absorption des vitamines. Le magnésium est utilisé pour créer de nouvelles protéines. Ce sont les éléments constitutifs des os, de la peau, des organes internes et d'autres tissus. Le magnésium est particulièrement nécessaire au corps avec un stress émotionnel et mental accru. Une action si simple. Prenez une capsule de magnésium avec un repas. Si vous commencez une prophylaxie au magnésium en bonne santé, vous ne voyez pas la différence. Vous êtes juste plein de force et de vivacité. Tout est en bonne santé comme toujours. Vous ne faites que le soutenir. Ces deux ou trois gélules de magnésium par jour ne changeront rien à votre vie. Une action si simple. Prenez une capsule de magnésium avec un repas. Cependant, si cela n'est pas fait, la vie peut vraiment changer. Quels sont les signes d'une carence en magnésium Et maintenant, à propos de la maladie. Les réserves d'énergie sont épuisées. Les nerfs à la limite. Stress psycho-émotionnel excessif. Anxiété. Spasme, convulsion. Cardiopalme. Fourmillement dans les bras et les jambes, engourdissement. Insomnie, irritabilité, maux de tête. Saute d'humeur fréquente. Manque de concentration, l'oubli, irritabilité, fatigue chronique, syndrome d'épuisement professionnel, augmentation de la pression artérielle. Il est difficile de se concentrer au travail. Impossible de dormir la nuit. Il s'agit d'un ensemble classique de symptômes qui peuvent être associés à une carence en magnésium. Le magnésium est nécessaire à la santé des vaisseaux sanguins, du cœur, du système nerveux, des reins, du tissu osseux et des articulations. Le magnésium est impliqué dans plusieurs centaines de réactions enzymatiques. C'est un élément vital. NSP de magnésium. Juste une vie tranquille. Juste une bonne santé. Juste un état calme. Joie, bouffée d'énergie le matin. Sommeil complet sain, restauration de la force. Important. Il y a des conditions dans lesquelles le magnésium est plus nécessaire que d'habitude. Si mesuré en épinards, les épinards nécessitent plus d'un kilogramme. Les épinards ont besoin d'environ un seau. Stress, activité physique, diarrhée, certains médicaments, hyperthyroïdie, diabète. Ce sont des conditions dans lesquelles le magnésium est plus nécessaire que d'habitude. Il est peu probable que les personnes stressées se souviennent d'un seau d'épinards. Il est fort probable qu'ils se souviendront de la capsule de magnésium. Il existe de nombreuses autres situations où le corps demande plus de magnésium. Ou plus de chocolat. Les cas de demande accrue d'épinards par exemple, en cas de stress, me sont personnellement inconnus. NSP de magnésium. Bien absorbé. Aide à combler la carence en magnésium. C'est un excellent ajout au régime alimentaire d'une personne moderne. Le résultat de l'application de magnésium NSP. L'enfant a commencé sa dernière année scolaire. Maman a commencé à prendre du magnésium NSP, de la vitamine C, du super complexe, de la lécithine, des oméga-3. Elle n'a réussi à boire qu'une seule fois par jour. Encore une fois, du magnésium, des oméga-3, de la lécitine bu la nuit, ainsi que de la valériane NSP. Il est devenu plus facile pour maman de percevoir toutes les nouvelles de l'école. Il était difficile pour l'enfant d'étudier. Un an plus tard, entrer à l'université. Il est difficile pour maman d'accepter tous les problèmes associés au processus éducatif. L'habitude de manger des sucreries pour se calmer est déjà là. Malheureusement, c'est la voie vers l'obésité et la maladie. Une consommation excessive de sucre réduit les défenses immunitaires. Personne ne veut tomber malade. Mais le froid a commencé précisément au moment où il y avait du stress et il y avait beaucoup de sucreries. L'accumulation de poids corporel en excès n'est pas non plus encourageante. C'est le risque d'obésité et de diabète. Les produits NSP sont venus à la rescousse. Nous avons commencé avec la chlorophylle et le magnésium. La mère et l'enfant ont bu ces deux produits NSP. L'enfant a vu que la mère est devenue plus calme. Le sommeil est bon, l'humeur est bonne le matin, les signes de stress ont diminué. Nous avons décidé de compléter la réception des produits NSP. Du magnésium, de la vitamine C, du super complexe, des oméga-3 et de la lécitine ont été bues toute l'année dernière. Et maintenant ils boivent ensemble. L'enfant est déjà étudiant à l'université. Cela a vraiment facilité l'apprentissage. Il y a de l'énergie, il y a de la force, il y a une relation de confiance dans la famille. Non, stress. Panique, état nerveux, obésité, diabète, insomnie. Il ne s'agit pas de traitement. Il s'agit d'une prévention opportune. Combien de personnes sur la planète ne consomment pas assez de magnésium Beaucoup de. Combien de problèmes de santé peut-on prévenir Beaucoup de. Tout le monde a besoin de produits NSP.